c'est rapport à la maternité. C'est ton rapport à la maternité, ton rapport à l'enfant. Et ça, ça me renvoie sur tes règles, sur les règles que toi, tu peux créer dans ta vie. Il euh, y a quoi Je ne peux pas avoir de désir et à la fois de règles. Voilà l'interdicta dans, ton, dans ta, ce que ça me renvoie de toi, dans ta structure, dans ton fonctionnement. Tu trouves impossible d'avoir à la fois d'être un être fait de désir et à la fois un être qui crée des règles. Voilà ce que je peux dire par rapport à, à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses, plus ou moins Qu'est-ce qu'il y a assez pour le groupe Qu'est-ce que ça renvoie pour le groupe euh... Ah, ok. Euh, en tant que femme, il n'y a rien de mieux que ce que de se reposer sur l'épaule d'un homme. Et en tant qu'homme, il n'y a rien de mieux que ce de se reposer sur l'épaule d'une femme. Voilà ce que je pourrais dire. On se refuse à se laisser aller. On se refuse à se à se laisser bercer par les autres cette histoire d'interdépendance. Donc on crée des règles à tout prix pour se créer un ennemi, pour se créer des barrières qui nous empêchent clairement de connecter à l'autre.